L'augmentation des prix des produits de première nécessité dans nos marchés ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la cité capitale. En poudre ou en carreau, le sucre fait aussi désormais partie de la longue liste des produits chers sur le marché. C'est maintenant quatre morceaux, vraiment à 50. Avant on achetait le sucre de 100 francs préparés, maintenant il faut acheter le sucre pour 500, pour que ça, ça sucre un peu seulement, juste un peu. On... Ce qui ramène à ce jour les kilos de sucre en carreau à 1300 voire 1500 francs et celui en poudre à 750 francs, soit une augmentation de 250 francs à 600 francs CFA. Le, le, le sucre, les morceaux à 1200 et le sucre en poudre d'un kilo 1200 et en poudre 1000 francs. Donc ça varie de. de chaque commerçant il y a l'inflation sur le marché. Il n'en demeure pas moins du morceau de savon, surtout lorsqu'on sait que le savon reste le maillon essentiel pour assurer la propreté du ménage. Après, parce que le morceau de savon qu'on achetait à 500 maintenant, c'est déjà à 700 francs. C'est à 500. De nos jours, c'est 700 francs. Et quand tu l'utilises, ça ne fait même pas 5 jours. C'est comme si vraiment c'était la fin du, du, du monde. Donc, le morceau de 250 gammes, ne fait pratiquement une journée. Et nous, les ménagères, avec euh, de, de, les enfants, on ne sait même plus quoi faire. Où ils vont maintenant porter que les habits sales On ne sait pas. Donc. Une situation qui exacerbe les ménagères qui ne savent plus à quel sens se vouer. Je vois que c'est de trop pour nous les Camerounais que nous vivons le quotidien. parce que On ne pour... connaît même plus ce qu'on peut faire là où aller. C'est mauvais, c'est mauvais. On ne connaît pas. Certains pensent même que les conditions de vie seront de plus en plus difficiles dans l'avenir. Il s'agit désormais de retrousser les manches, serrer la ceinture et affronter les difficultés.